Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît La Kioma ou Estas Estas la Noa kai Il est 9h42. Je vous remercie. Et d'un Nous sommes samedi matin. Le temps est au beau fixe. Frédéric la quarantaine marche dans la rue. Celui-ci a décidé de s'aérer l'esprit en profitant de la fraîcheur matinale. Afin de retirer la somme d'argent qui lui sera utile depuis ses achats de la matinée, il s'approche d'un distributeur automatique de billets. Frédéric saisit son code d'identification sur le pavé numérique et... Oh bah, ça, ça marche pas Bon bah, maintenant je retourne à ma et je vais faire mes courses. Je prends mes clés. Où est-ce que je les ai mises J'ai paumé les clés de ma Harley. C'est alors que passe un bus. Frédéric est tenté car il a un peu de temps en lui. Attends. Pas de bol aujourd'hui Vous inquiétez pas, moi non plus j'arrive rien à faire correctement depuis ce matin. Hein. C'est fou que nous ayons aussi peu de chance tous les deux aujourd'hui. Il semblerait que l'univers soit contre eux. J'ai de demande qu'à vous croire. Dites-moi, seriez-vous tenté par un pierre-feuille-ciseau Tentons le hasard. Si vous gagnez, je vous donne mon numéro. Ainsi vous pourrez m'appeler si d'avenir il vous arrive d'étranges aventures. Lui qui est étrange, bah, il a pas l'air méchant. On va rentrer dans son jeu, on verra bien. Je m'appelle Olivier, mon numéro c'est le 06 31 13. Encore raté Bah, n'entrez pas n'importe quoi, voyons Ne vous inquiétez pas, votre numéro, je l'ai mémorisé. Bon, je vérifie qu'elles ne sont pas dans mon manteau, mes clés. Bien à vu Bon, ok mais d'habitude, je les fous dans mon total. Frédéric, retrouvant en fait, ce pieds, se rend alors au supermarché. Après quoi, il rentre chez lui, ses marchandises dans son sac. 105 Vous savez depuis ce matin, tous mes digicodes sont erronés. Et sans est fallu de peu, que je leur rentre du centre-ville à pied, ne trouvant plus mes clés de moto. Quel étage Euh. Septième. Ce bruit. Toujours présent avant d'étranges événements. Mmh, J'entends également un bruit étrange et récurrent depuis mon réveil. Et après ça, toute décision me semble aléatoire. Ah ben, vous tombez bien. Je voulais vous dire à tous les deux que je passais devant un certain bâtiment en voiture, je pensais, j'ai eu un flash, une vision et je nous ai vus tous les trois à une table et il y avait un autre homme. Tiens donc. Hein. Et puis j'ai eu le sentiment que si nous nous y rendions tous les trois, peut-être pourrions-nous comprendre pourquoi tout nous semble si bizarre depuis ce matin. Ah, quelle idée. Important ah, tu m'étonnes. Cette voix les trois compagnons d'aventure descendent de l'immeuble et se retrouvent dehors, la nuit tombée. Ah ouais, parce qu'il fait déjà nuit C'est quoi ce cirque Allez, Maintenant on fait quoi Dépêchons, allons dans ma voiture. Tiens. Je vous suis en moto Mais si vous voulez Et il faut vous Moi, je descends toujours bon, je La porte est fermée à clé. Encore cette fois C'est sûrement raison. Il se trame quelque chose entre ces rues. Attends, Fred. Je vais t'aider. Laisse-moi passer. Bon, on va tester ma porte. Ça marche. Je me recule et j'enfonce en courant. avant de s'arrêter. Mélange de surprise et d'incompréhension. Qui êtes-vous C'est l'évidence même. Le maître. Le maître de quoi Le maître du jeu, évidemment. Évidemment. Voyez-vous, vous êtes actuellement investi d'une quête qui consiste à me détruire. Et si vous y parvenez gagner la partie. La partie N'avez-vous pas l'impression que votre journée a été une succession d'événements aléatoires reliés arbitrairement par quelqu'un qui en tirerait les ficelles Je rêve, je rêve. Mais non, Olivier, vous ne rêvez pas. Vous jouez. Ah, très bien, nous jouons dans ce cas... Voilà Pas si vite mon vieillard Olivier Mais qu'est-ce que... Eh bien oui, c'était quête. Je devais vous emmener ici tous les deux. Imaginez ma joie quand vous avez fait irruption hors de l'ascenseur, voulant nous y conduire. Vous faisiez le travail à ma place Prête Lâche ton arme On ne sait plus. Sinon, je l'attends. Ah Et là Bien, Olivier, bien. Je refuse, vous n'avez jamais fait mention d'un prêtre. C'est le jeu, ma petite. Le jeu Vous appelez ça un jeu Il est mort. Arrêtez vos conneries. Si c'est vraiment un jeu... Mais oui, c'est vraiment un jeu. Voyons si vous aurez plus de chance la prochaine fois. Nous sommes samedi matin. Le temps est plus beau. Frédéric, la quarantaine, marche dans la rue. Il s'approche d'un distributeur automatique de une... billets. Ah non, hein. bah, c'est toi. Nous savons quoi faire maintenant. Ne vous inquiétez pas, nous avons repris le contrôle depuis ce matin. La chance finit par tourner. À tout à l'heure. Frédéric se rend alors au supermarché, après quoi il rentre chez lui, ses marchandises dans son sac. retrouvez nous dehors. Je passais en voiture devant un certain bâtiment. J'ai eu un flash, une vision. Je nous ai vus tous les trois à une table. Il y avait même un autre homme. Tiens donc. J'ai eu le sentiment que si nous, nous y rendions tous les trois, peut-être pourrions nous comprendre pourquoi tout nous semble si bizarre depuis ce matin. êtes vous partant Je me recule et j'enfonce en courant. Il passe une porte et pénètre dans une vaste pièce. Au centre se trouve une table à laquelle sont assises quatre personnes, eux-mêmes et le maître. Voilà, vous venez d'y revenir et vous nous voyez en train de jouer. Ah, de toute façon, on va se faire des trucs comme ça. Pas mal. Attends, on va pouvoir faire mieux. Tu vas voir. Tout va bien se passer cette fois. Bon, on arrive au moment crucial devais tuer le maître du jeu. Fred, qu'est-ce que tu fais Lily, tu le katana. moi je prends le frein. Et ouais, moi, je regarde. Après, je toi du maître. Je suis en mauvaise posture, alors Bien, vous avez tué le traître parmi vous. Ah oh bah ben merde, je suis mort. Bien joué Fred, il ne reste plus que le maître. Alors, ben tu as gagné